Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Je vous accueille les amis, aujourd'hui avec Dai. On va parler du futur de Rock puisque cette vidéo toute fraîche, elle vient de sortir Tout juste aujourd'hui, il n'y a même pas 20 minutes avant que je recorde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 les goûts, on est sur une vidéo d'une bonne taille, hein, 10 minutes de vidéo où il nous présente en détail plusieurs choses, alors on va refaire un focus plus précisément après l'avoir vu une fois sur tout ce qui va arriver même si on va déjà le voir une première fois déjà il nous parle dans le détail de quelque chose qu'on avait déjà vu, alors ils ont fait un effort hein, parce que les mecs là ne parlent qu'en chinois mais évidemment ils ont pris la peine de le sous-titrer, alors c'est pas un sous-titrage automatique hein. éclaté, c'est un vrai sous-titrage fait euh, par euh, par les goûts par Lilith hein, qui ont publié la vidéo donc du pour le coup c'est nickel il nous réexplique ce qu'on connaissait déjà On revoit un peu plus en détail cette vidéo euh, La vidéo de la bataille euh, d'Orléans Avec euh, avec Jeanne d'Arc notamment Donc cette vidéo, je ne l'avais jamais vue On avait vu des extraits, si je ne dis pas de bêtises Mais on n'avait jamais vu celle-là En tout cas, avec, euh, avec Jeanne qui fonce Si elle était déjà sortie, n'hésitez pas à me le dire Mais moi, je n'ai pas du tout le souvenir En revanche... Je ne crois pas que ça se soit passé exactement comme ça, hein, la bataille d'Orléans. Je suis désolé, euh, mes amis de chez les goûts mais euh, il n'y avait pas Jeanne d'Arc qui fonçait. Comme ça, même historiquement, vous qui aimez euh, l'histoire, là pour le coup, euh, c'est un petit peu éclaté. Donc, il nous remonte un peu plus en détail. Euh, vous avez vu, on est sur des serveurs de test, comment ça se reconnaît. Regardez en haut tous les bundles. Pour l'avoir déjà été, je vous ai déjà montré des vidéos où j'étais sur le savoir de test. Quand vous êtes sur le serveur de test, on va upgrader votre compte. Les développeurs vont vous mettre tout de suite à 300 millions de puissance. Et donc automatiquement, comme vous avez tous les commandos expertisés qui apparaissent tout tout tout, vous avez tous les bundles qui apparaissent en haut. Et même quand vous les, vous les supprimez, les fermons qui disparaissent, il y en a des nouveaux. Vous en avez environ pour 7 ou 8 heures à avoir des bundles affichés qui vous font une barre entière donc sur cette première partie l'égout ne nous apprend rien d'Apeng, c'est il vraiment, euh, ils s'appellent tous Da Daou, Dapeng. Euh, donc notre ami Da peng nous apprend rien de particulier qu'on n'avait pas vu dans la première vidéo, il nous réexplique comment va fonctionner euh, le système de prise de, de la ville d'Orléans le système de, de défense, il dit que lui c'est de là-bas, évidemment, il travaille chez les devs, donc il nous dit que c'est de balle il va y avoir un nouveau mode de ouf qui va faire super attention au retour apporté euh, par les développeurs il nous explique le fait que chacune des troupes adverses alors je crois qu'il y en a cinq au total de type euh, de troupes adverses vont nous expliquer nous vont nous présenter euh, des techniques différentes qu'il va falloir euh, trouver comment les pallier. bref on passe à présent à Dasheng. et vous avez vu hein, on a da ou dapeng dacheng et ils sont tous frères peut-être une grande porte une très grande famille nous parle du plan concernant les commandants et les nouvelles civilisations alors il nous parlent qu'ils ils ont récemment introduit deux nouveaux commandements deux nouveaux commandants avec Margaret et Babour le système à distance donc en vrai engineering de nouveaux commandants qui tirent à distance en vrai ils en ont introduit euh, trois hein, puisqu'il y en a eu un troisième qui est sorti en même temps il dit que le système d'engineering de, euh, augmente la jouabilité puisqu'il va permettre de jouer avec les balistes et les trébuchets, hein, ce qui servait quasiment à rien. Il nous dit que deux nouveaux commandants vont arriver et que ça sera des commandants archers. Donc je maintiens que ce soit Kaira, il n'y a pas de souci à mon avis par rapport à ça. Ils disent que euh, ils, euh, pour l'instant ces nouveaux systèmes de commandants vont vraiment apporter un plus sur euh, le champ de bataille. Ils nous expliquent du, le nouveau système de museum qui est sorti avec euh, les reliques euh, il nous explique qu'on peut upgrader euh, les reliques euh, en passant expertisé il nous montre les nouveaux commandants qui vont sortir alors là est-ce qu'on les voit les nouveaux commandants qui vont sortir non si c'est aussi si on les a vus là les nouveaux commandants euh, qui, qui sortent qu'on n'a pas encore ils vont nous parler à présent de les nouvelles optimisations qu'ils vont rajouter. Sur 2022, ils disent qu'ils ont euh, prêté une grande attention hein, lors des réunions au retour qui était apporté par les joueurs il nous donnait des réponses alors là il sait pas exactement ce qu'il nous raconte mais c'est ce qui sous-entend sur les retours des joueurs ils y prennent vraiment attention alors là de toute façon durant tout toute la vidéo il parle beaucoup des retours des utilisateurs et là par exemple grâce aux retours ils ont fait des optimisations dans plusieurs events ils insistent là dessus donc c'est un vrai élément de langage qui leur a été demandé d'insister sur le fait qu'ils écoutent la communauté et donc c'est pour ça qu'ils vont sortir un nouveau système de Arc of Osiris, hein, vous le savez, hein, en 5, versus 5, et regardez le système de brume. Alors en fait, c'est pas vraiment de la brume, comme je vous disais hier, c'est de l'ombrage, c'est-à-dire qu'on ne voit pas plus loin que là où on est exactement comme euh, nous avons euh, dans les champions de l'Olympe. Alors, vous voyez, il cache encore les skills. Hein. C'est flouté. C'est pas moi qui les floute, hein. c'est eux directement. Il nous dit qu'il y aura un nouveau système de skills, des nouveaux skills à voir, des nouveaux bâtiments. Rappelez-vous, hein, on n'est qu'en 5 versus 5, donc vous sortez au maximum sur, euh, sur la zone 25 troupes. Donc, le fait qu'il y ait de l'ombrage, c'est important. Ça permet de mieux diriger et mieux choisir sa stratégie. Vous voyez, c'est ce qu'il nous dit. Hein. C'est du 5 versus 5. Bref, vraiment intéressant de le voir animé, contrairement euh, au screen que je vous ai montré dans la vidéo d'hier où c'était que des screens pour le coup. Hein, on voit vraiment le système d'obrage, comment il va marcher et on comprend comment va fonctionner euh, le, le skill par exemple qui permet d'augmenter la vision. Il nous parle également hein, qu'ils ont optimisé le système de matchmaking. Alors là c'est super important parce que sinon vous allez le retrouver face à Baba et vous allez être en T3, vous allez vous faire... Péter la bouche, il dit qu'il va y avoir des tournois, que ça va recommencer, les tournois Dark of Osiris en 5 versus 5 hein, et les tournois traditionnels Dark of Osiris. Donc c'est ce qu'ils nous annoncent, bon on le savait déjà, ça avait déjà été dit, ils nous font un petit extrait euh, vidéo, ils disent que euh, les, euh, les tournois c'est quelque chose d'important pour eux, ça permet de s'améliorer, blablabla, blablabla. Euh, on finit avec la breaking news hein, pour, selon eux, comme quoi ils préparent actuellement une nouvelle civilisation, ils ont déjà sorti l'Egypte, ils disaient l'année dernière, donc en 2022 c'est vrai, et là ils vont sortir la Grèce, c'est officiel, la la nouvelle civilisation sera donc la grèce c'est quelque chose d'important pour eux et euh, ils veulent nous dire qu'ils ont développé et ils ont vraiment porté une attention particulière au développement de la Grèce en explorant la culture grecque, en recherchant un style grec, bon des costumes. Moi, je peux vous annoncer, les commandants, ils auront des bustes larges et des toutes petites jambes des cannes, comme s'ils avaient oublié le leg day à la salle. Évidemment, il nous dit qu'ils vont sortir des commandants grecs et que ça sera des commandants euh, pris dans l'histoire de la Grèce, évidemment on se doute bien, euh, ils vont pas nous peut-être ils vont nous sortir un Zeus, ça serait chelou hein, parce que c'est pas un commandant, c'est un dieu on voit les deux commandants qui sont là, alors ils ont pas l'air ils m'ont fait mentir, hein. ils ont pas l'air d'avoir un buste énorme et euh, des petites jambes mais tout de même, hein, ils ont quand même euh, une, une petite base, faudra le voir, il y en a un qui est tout maigre, l'autre qui est balèze, faudra voir quand ils vont sortir alors là ils nous remercient, Fini la vidéo hein notre ami Daung, le producteur hein, il nous remercie de tout l'argent qu'on lui donne euh, qu'il est très très content, comme ça il a pu s'acheter un suite, il est vraiment euh, très content de tout cet argent et euh, qu'on a dépassé euh, les 100 millions alors c'est bien plus que les 100 millions d'euros de revenus, hein, puisqu'ils font bien plus euh, mais dépasser dépassé les 100 millions de gouverneurs euh, et donc il est ravi c'est super, il nous écoute et euh, qu'ils font tous leurs efforts pour que leur jeu, le jeu nous plaise, alors là il n'y a pas que des conneries dans ce que je vous dis, hein, c'est vraiment euh, ce qu'il euh, qui dit sur certains point pas sur la thune évidemment sur la moulagasse il dit pas qu'il est très content de notre argent mais c'est ce que ça veut dire donc voilà pour cette vidéo je la trouve franchement très intéressante elle apporte pas non plus des choses dont on se doutait pas mais revenons donc comme je voulais dire sur euh, la partie la plus intéressante le commander developing plane fait par euh, d'achem euh, qui est euh, game designer je vous l'avais pas dit hein, tout à l'heure il dit qu'ils vont vouloir dans leur plan introduire ça je vous, encore une fois, c'est pour ça qu'on revient dessus hein. plus de personnages historiques euh, alors là je suis surpris de ce genre de remarques parce que déjà tous les commandants qu'on a sont des commandants historiques tous n'ont pas le même poids historique, donc est-ce il a voulu dire que, eh ben, écoute tu aura des commandants qui auront plus de poids à présent, sachant que la plupart des grands commandants sont déjà là, alors oui il en manque certains, il manque, on pense notamment en France à Napoléon, Napoléon n'est pas du tout représenté, il y en a eu d'autres, hein. mais, euh, mais c'est sûr que quand on voit par exemple Keira Prime qui va sortir euh, et qu'il a pas Napoléon, on se dit que c'est un petit peu éclaté euh, peut-être là de leur part, mais on peut pensez donc qu'ils vont injecter euh, sortir des nouveaux commandants plus euh, qui ont marqué plus l'histoire. Euh, donc ça c'est la première info Qu'on peut lire ou qu'on peut deviner euh, Derrière, ensuite sur le muséum Ce qui est intéressant C'est qu'ils parlent de l'arrivée du nouveau muséum V2 Mais quand ils ont sorti Le muséum V1 Ils ont immédiatement parlé d'une fait qu'il y aura un V2 Qui va réintroduire des nouveaux commandants dedans Et bien là Il n'en parle pas du tout ils disent juste Il dit juste qu'il y a les nouveaux commandants Mais il ne parle pas d'une V3 et de nouveaux commandants Injectés dans le muséum Donc je pense que là de toute l'année il n'y aura plus de muséum Peut-être même l'année prochaine, je ne sais pas s'ils ils en feront un. Mais en tout cas, ils n'en parlent pas du tout Alors que la dernière fois, ils parlaient déjà de l'avenir Au niveau des events, donc, on y revient On revient sur l'Osiris en 5 versus 5 et il dit euh, qu'ils euh, sont inspirés du système des, euh, des champions, champions de l'Olympe, pour faire ce nouveau euh, Osiris. Je vous le rappelle, hein. ce système d'Osiris va peut-être être aussi adossé à la création de la ligue e-sport. En fait, il faut savoir que dans l'e-sport, c'est beaucoup de 5 versus 5 avec les MOBA, comme vous connaissez plein, hein, Mobile Legends, etc. Euh, donc League of Legends, enfin bref, c'est en 5 versus 5. Et le fait de lancer cette compétition et ce mode en 5 versus 5 de la part de Lilith va sûrement leur permettre de relancer leur ligue e-sport et pourquoi pas euh, monter des très grosses compétitions il nous dit le plus tard, on va avoir une compète mais il faudrait que ce soit des compètes bien transmis qu'il y ait du contenu sur Twitch, qu'il y ait vraiment une vraie ligue qui se monte, on va voir, c'est ce qu'ils veulent faire, en tout cas c'est ce qu'ils nous ont annoncé, on va voir s'ils y arrivent, en tout cas les premières images du mode bon, excepté qu'il y ait du brouillard et qu'on soit en 5 versus 5, qu'il y, qu y ait des nouveaux skills, on est exactement sur un tombeau d'Osiris, donc je pense que pour que ce soit quelque chose qui crée de l'entertainment, de, de l'amusement et vraiment de l'engagement des spectateurs, il va falloir qu'ils trouvent un moyen de rendre tout ça un petit peu plus dynamique, parce qu'encore une fois, hein, Osiris, il y a quand même de grandes phases qui sont longues, où on s'ennuie, même en y participant. Hein. Il y a des phases où on s'ennuie, et en étant spectateur, euh, laissez tomber, euh, il y a la moitié du temps où c'est mort. Entre le moment où ça démarre et le moment à la fin où on sait qu'il a gagné en général, bon, euh, très très souvent, sauf quand c'est serré, on sait que c'est éclaté, et donc euh, ça paraît un peu long. Voilà un petit peu pour, euh, pour mon avis sur ce nouveau tournoi En tout cas clairement Lilith s'oriente à présent sur cette cam e-sport Le 5 versus 5 ne laisse aucun doute hein, Ce qu'il ne pouvait pas faire avec les champions de l'Olympe qui était juste un event On finit donc avec sa breaking news On revient dessus et la civilisation grecque Alors la Grèce ça fait très longtemps qu'on en parle hein. On sait qu'elle est dans les tuyaux Allez, je dirais, on le sait depuis fin 2021, on sait que cette nouvelle civilisation doit arriver. Alors, on sait qu'ils en ont plusieurs aussi sous le coude. Ils ont choisi donc de lancer après l'Egypte la Grèce. Pourquoi la Grèce Stratégiquement, personnellement, je ne comprends pas ce choix. Il y a pas mal de civilisations européennes déjà et il manque une civilisation à ce jour. Il n'y a pas de civilisation sauf erreur euh, d'Afrique du Sud, d'Afrique subsaharienne. On a euh, les mais euh, on a euh, les, euh, les, la civilisation arabe aussi, mais on n'a rien sur l'Afrique euh, noire, l'Afrique subsaharienne, euh, l'Afrique du Sud. Et je pense qu'ils auraient pu se concentrer là-dessus plutôt que lancer euh, la Grèce. Et regardez au niveau des deux commandants qui nous montrent, comme je voulais dire, il est difficile de faire une projection sur ce que vont être ces deux commandants. On en voit un avec une lance et un autre avec je sais pas quoi, un tambourin, je sais pas du tout ce que c'est une arme, il va nous mettre des coups de tambourin ou des coups de couronne de laurier ça va faire très mal à mon avis la lance, alors il y a deux solutions hein. c'est sûr c'est pas archer et c'est probablement pas siège, donc la lance c'est soit il est cavalier et il a une lance, soit il est à terre et il est infanterie, à mon avis il est possible. Hein. Est-ce que les Grecs sont connus euh, pour leur cavalerie Non. Euh, donc euh, je dirais que ce serait de l'infanterie, encore de l'infanterie, peut-être du leadership. Euh, je ne sais pas du tout. Euh, là pour le coup, mettez-moi euh, votre avis en commentaire. Mais c'est très surprenant que l'élite nous délivre d'un seul coup, là quand même. Hein. 4 commandants légendaires. Ils viennent d'en sortir 3. Et là, ils nous divulguent les ombres de quatre nouveaux commandants. Alors, est-ce que les deux commandants grecs montrés sont légendaires Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a un légendaire et un épique qui est donné avec la civilisation? C'est peut-être plus probable que celui avec son tambourin et sa couronne de, de laurier soit un commandant euh, plutôt euh, épique que légendaire. Mais là, encore une fois, il n'y a pas d'info. Ils le disent pas dans la vidéo. Et je m'en réfère à votre avis, puisque certains d'entre vous vous hein, ont vraiment l'œil fin et arrivent même à trouver qui sont ces commandants, à votre avis, d'où viennent ces commandants, c'est-à-dire à quelle part d'histoire l'ont-ils pris de la Grèce, ça, ça va être le gros truc le gros jeu à trouver d'où il sort, parce qu'on ne sait pas du tout hein, vous le voyez, hein. un tambour, enfin une couronne de laurier, soyons, soyons clairs une couronne de laurier et un parchemin dans une main, bon, est-ce que c'est une femme est-ce que c'est un homme, je pense que c'est un homme, et je pense qu'il a, que ça va être lui qui va être épique de l'autre côté, on a un mec avec un casque à la romaine, et il fait penser à Marc Hein. Il est euh, pas si balèze que ça du torse, mais il a des avant-bras assez balèze quand même. Hein. Il a une lance et un bouclier, donc euh, la piste de l'infanterie serait privilégiée, mais encore une fois, il ne dit rien là-dessus. On va voir hein, si, euh, si on arrive à avoir des infos rapidement. Et surtout, si on arrive à avoir une date, il se dit que ça serait au deuxième semestre hein, 2023. Je trouve qu'il l'annonce un petit peu tôt pour une sortie au second semestre. Encore une fois, Lilith va nous faire patienter plutôt longuement. Voilà, écoutez les amis, c'est tout. Tout pour cette vidéo, je vous mets le lien de la vidéo, elle est sur la chaîne officielle de Rock, hein, mais je vous le mets dans la description de la vidéo, comme ça si vous avez la flemme de rechercher la chaîne off, vous pouvez le retrouver, la, la vidéo est sous-titrée en anglais mais elle est en chinois, donc c'est un petit peu...